Dans une heure, les magasins seront fermés. Il faut aller faire les courses. Aujourd'hui, c'est à nous. Vous, vous les ferez demain. Faites un liste. Une salade et des tomates. Et des concombres. Des fruits. Pêche et cerises, des biftecs. Et des saucisses. Le yaourt, du fromage et du beurre. Donne-moi la liste. On y va On y va. A tout à l'heure. A tout à l'heure. N'oubliez pas les journaux. On va prendre les journaux. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans une demi-heure, les magasins seront fermés. Il fait beau. Bonjour, essayer vous désirez? Un café? Oui, oui, un café. Deux, Deux cafés? cafés. Merci. J'ai soif. Ne bouge pas, je vais chercher de l'eau et des verres. Les garçons ont oublié la liste des courses. Décidément, on ne peut pas compter sur eux. On prend la liste, allons-y. Tu crois Des tomates. On en prend un kilo. Tiens, une salade et des concombres. On en prend deux? Oui, on en prend deux. Des fruits, un kilo de pêche, un kilo de cerises. On va peser Un kilo de tomates. Un kilo de pêche. 1 kg de cerise. Il ne faut pas oublier les yaourts, du fromage et du beurre. Des yaourts nature ou aux fruits? Des yaourts nature. nature. Allons-y. La liste? Quoi la liste? On a oublié la liste des courses. Allons la chercher. Non, je m'en souviens. Moi aussi. Vous avez un papier et un crayon, oui. s'il vous plaît Oui, il n'y a pas de problème. Pardon. Non. Il y avait une salade, des tomates, des concombres, des fruits, pêche et cerises, des beefsteaks, des saucisses, des yaourts, du fromage et du beurre, et de l'huile, du vinaigre et du pain. Des biftecs, s'il vous plaît. Combien? J'en voudrais quatre. Voilà quatre biftecs. Et quatre saucisses, s'il vous plaît. voilà quatre saucisses. Un kilo de tomates et une salade. Deux concombres. Des fruits. On prend des pêches Oui. Bon, un kilo de pêche et un kilo de cerises. On va peser un kilo de tomates, un kilo de pêche, un kilo de cerises. Pour prendre aussi des yaourts, du fromage, du beurre. Ah oui, du beurre, il en faut aussi. Un yaourt, vous préférez les natures ou aux fruits Nature. Non. d'huile, du vinaigre et du pain. Oui, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de vinaigre et du pain. Bonjour, bonjour. Des beefsteaks, s'il vous plaît. Combien J'en voudrais quatre. Et quatre saucisses, s'il vous plaît. Voilà, 4 beefsteaks, 4 saucisses. Merci. Il faut de l'huile, du vinaigre et du pain. Ouais. De l'huile d'olive, du vinaigre et du pain. Voir ça, et toi Moi aussi. Nous voilà, on apporte les courses.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 le magasin sera fermé. Le magasin ferme. Le magasin est fermé. Le magasin sera ouvert dans deux heures. Le magasin sera ouvert à quinze heures. Dans une minute, il sera vide. Dans une minute, ils seront vides. Aujourd'hui, le magasin est fermé. Les magasins sont fermés. Demain, le magasin sera fermé. Les magasins seront fermés. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans une demi-heure, les magasins seront fermés. Il faut des tomates. Je voudrais des tomates. Vous en voulez combien J'en voudrais un kilo. Il faut des cerises. Je voudrais des cerises. Vous en voulez combien J'en voudrais un demi-kilo. Il faut des yaourts. Je voudrais des yaourts. Vous en voulez combien J'en voudrais quatre. Il faut du fromage. Je voudrais du fromage. Vous en voulez combien J'en voudrais 500 grammes. Bon appétit.